Wir freuen uns hier heute Abend anlässlich des Neujahrsempfangs des deutsch-französischen Jugendwerks. So viele Freunde, Partner, und Anhänger des äh, deutsch-französischen Jugendwerks äh, zu treffen. Le but de la soirée permettre à notre institution de souhaiter la bonne année à tous nos relais, à tous nos soutiens, à tous nos partenaires et äh, à des dizaines voire des centaines de d'anciens de bénéficiaires des programmes de l'OFAGE. Wir haben natürlich den Neujahrsempfang genutzt, um eine neue Initiative des deutsch-französischen Jugendwerks vorzustellen. Praxis. Praxis wird in zukunft jungen menschen die nicht mehr in der schule sind die nicht mehr im studium sind aber auch vielleicht noch keine arbeit haben ermöglichen eine gewisse zeit in frankreich oder in deutschland zu arbeiten Dieses neue programme en fait <lacht> fixe un cadre juridique solide fiable et crédible qui permet à des entreprises à des employeurs de recevoir des jeunes hors cursus avec une convention de stage qui est émise par l'ofage les jeunes de l'école euh, que j'ai en formation donc ont préparé ces chocolats sur la demande de l'ophage. Hein, chaque chocolat a l'effigie de l'ophage. Quand on arrive sur du professionnel, il est vrai que le geste euh, gomme, on va dire, tout ce problème de, de langage, euh, et ils arrivent, ils arrivent vraiment à pratiquer ensemble. Et ça, c'est un grand bonheur. Ça pourrait être un plus dans ma carrière, car je souhaite euh... M'installer en Alsace et donc toucher une clientèle si possible allemande et donc savoir comment ils procèdent, ce qu'ils mangent, comment ils voient les choses, ça peut être très intéressant pour euh, leur proposer des produits qu'ils vont consommer. Nous, qui avons tous le processus de et de des vôtres, nous avons et ça fait pour nous avec cette so flamme de begeisterie, à la jeune génération. a aujourd'hui 50 ans, il a des programmes qui continuent à se développer. Nos deux pays ont décidé d'augmenter les moyens de l'OFING pour pouvoir conduire de nouveaux projets, pour que le socle franco-allemand de la jeunesse permette aussi de s'ouvrir à des pays tiers permettre de s'ouvrir aux Balkans, à la Méditerranée, à des jeunes du Maghreb, qui eux aussi, je veux dire, doivent pouvoir bénéficier de la force de cette dimension interculturelle des échanges entre la jeunesse de nos pays.